Bonjour Internet, ici Souksy, pour retourner sur un mystère de la langue française. Ça fait toujours beaucoup trop glamour par rapport à comment on s'intéresse pas vraiment à ces mystères. Aujourd'hui une vidéo courte, vu que je n'ai ni le temps ni le matériel d'en faire une plus longue. Bon, et eh bien aujourd'hui, je vais parler de la lurette. Alors la lurette, à ne pas confondre avec la luette que vous avez au fond de la gorge, ne confondons pas tout, s'il vous plaît. Oui, moi je l'ai fait. C'est... Une petite heure, comme une boulette, est une petite boule. En fait, c'est une déformation, l'expression d'origine était sa belle heurette. Une heurette étant une petite heure. La l'urette n'est employée que dans cette expression, vous ne la retrouverez jamais ailleurs dans la langue française, vu que c'est une déformation. Et donc, c'est un mot qu'il ne vous sert à rien d'apprendre. Voilà J'espère vous avoir appris quelque chose, et à la